Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Counter Strike Global bon Offensive. Donc bienvenue dans le monde des Silver où je suis où j'évolue tout ça tout ça. Donc merci à tous ceux qui ont pu participer à cette vidéo et aux suivantes. Vous ah avec ouais. qui j'ai eu le ah bonheur de jouer ou. Ou parfois un peu moins, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Et je vous, vous dis à bientôt. Ciao, oh ciao. Je ciao. fais le tour. Oh D'accord, okay. Non, mais c'est juste pour le. You oh putain. Viens, j'ai pas de balle. Oh putain, oh GG. NON c'est pas. Ah ça. Mon, Mon cœur cœur. Ah putain, quoi, j'ai joué quoi. Allez elle belle. Let's go, let's go! C'est moi qui est là-haut. Ah, peut-être un petit peu beaucoup à passer en haut. Il est en haut, je sais pas quoi. Tu vas, à l'heure pour les faire chier. Je vais flash! Je quoi, mais je flash. Mais c'est pas vrai quoi, mais non! Oh la là, là Il est où? Il est partout. <rire> putain, qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, mon mot, S3 à tuer. Ah bah, les deux ils sont là, je les ai vus. Oui! Fais-moi le full team. <rire> Il vient de tuer. Ouais. Il est au-dessus, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Ah, ah T'as misé à côté. Mais oh, j'étais. <rire> <rire> mec, je suis vraiment en v 3 mec. Je suis en train de carrer la game depuis le début, le mec, il me fait chier, quoi. J'ai ah, se... juste okay, fait des kills des fois aussi, qui quoi. Doit... C'est qui qui doit gagner son grade là? C'est toi, hein, c'est pas nous, hein. Tu vas mise? Non, mais je vais juste balancer un leurre et je reviens. Et prends le mid à max. Oh. Quoi Tu fais quoi toi Max Bah non, va au mid, viens avec moi Bah non Mais si, viens Va pas au mid, va pas au mid, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux tout jungle C'est rare qu'ils soient deux jungle en fait. T'avais une fumée sur toi Euh, moi Ouais, peut-être. Je sais plus. Vas-y, tu vas ramasser mon arme <rire> Mec il a tellement pas d'argent, j'ai juste ramassé <rire> les armes par terre, espèce de clochard Oh <rire> yeah. ouais, ça va, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a <rire> Le mec il carille, il <rire> a pas d'argent <rire> mais Non mais j'ai économisé J'ai juste pris mon tactile T'as prévu que j'allais crever en fait Non, j'ai pris mon tactile Putain Ils sont où là Oh ah, lui il doit être vers... Euh, vers... comment ça s'appelle euh, Connector Ouais vers connecteur mon boss Ça t'arrive ça t'arrive En bas en bas en bas En bas à droite J'ai écouté en fait mais j'entends rien En bas à droite Euh t'en as un vers City Bah il a été repéré T'en as un dans le fond là bas là Et un ver un ver connecteur un connecteur sur ta droite Vers oh. jungle Ah il est par là il est par là Il est bon Malou Juste là Ah oh, de Oh le Vas-y maman Putain t'as oh. la chance d'avoir vécu Ah maman ouais Maman oh, <rire> <rire> Vas-y, tu peux marquer ça dans ton curriculum invité euh, je tue des mecs alors que j'ai plus de vie euh, en mode balek. Avec ton AK en plus parce que j'ai trop j'suis trop en pour acheter des armes. Oh my god. Quoi. Ah, du coup, tu vas me drop mon AK Ah merde Ça, tu l'as fait, toi Oui Merci parce que j'ai vraiment pas d'argent moi. Et bah, du coup, je vais même pas racheter, je m'en bats les couilles, ça marche trop bien. Ça... <rire> non, quoi. Il va suivre Max, attends qu'il me son arme. Mon AK, elle fait des kills. Mais que... que quand pas moi <rire> ça va. Je suis à 16,7... Avec deux étoiles. Alors, on rachète un Tech-9. Ça, ça, coûte pas cher. Ouais, <rire> c'est bon, je vais acheter une 4 4 aussi. T'annonces euh, Tu peux aller en B. Langue Langue, bon, tu peux aussi. Je sais pas. Ouais, j'étais à raison, c'était mieux. Ouais, en plus on a 3B, 3B, 3B, -B, -B, -B. -B. Enfin, celui-là. Je flash. Oh le pote. Cette équipe de lignée, quoi. One shot. C encore en CT, je crois. Il y a un short encore, mais... J'ai vraiment marre de mourir à des endroits, mais après... On, on peut remonter, là Pfff <rire> T'as vu ce que je l'ai mis <rire> J'ai sauté, j'ai fini, le mec t'avais entamé. Putain, je me sens trop... T'aimerais même aussi le gars dans ce jeu, des fois. Mais c'est pas possible, j'ai quasiment tout fait ah ah ah Oh putain ah take short Allez, again, please. Short. On va santé du ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah C'était ou pas ah ah C'est qu'une arme. pas euh... Ah euh, ouais. non, si, attends, ouais, c'est une arme CT, mais pas terreau, je crois, je sais plus. Non, c'est qu'une arme terreau, là. Ouais, ouais, alors. Terreau, CT, ouais, bah alors c'est terreau. Bon blanc! Bon blanc, guys! Il m'a casqué le bâtard. Oh, blanc Ah, ah, là, là. Bah ouais, ils sont armés, quoi. Ils sont où là il y, a, il y en a deux longues. Je suis 19. à 19, s'il te plaît. s'il te plaît. Je suis flashing. Be careful guy Un second c'était Il se marie ou il Ok je l'ai Je l'ai. j'ai Merci Ils ont pris la bombe Non non je pense pas 10 secondes. Et oh. Elle Et est longue elle a été enfin, je ai oh, Je bah regarde, je... ah, ah, regarde. va encore faire un seul kill quoi, ah allez ouais. vas-y. Même ça pas va, une assise. Ca va venir. T'inquiète. C'est pas ça qui compte en plus. Je me suis foiré ma. Oula. B. Je retire ma. Ça. Non B y'a rien du tout. B ils sont mid. J'en ai fait 3 sur, sur, le, sur le shot. Bombe chance Ok guys, let me, let me do it <rire> 7-1-0 mec Ouais mais oui <rire> Prends un print hein. Non je récorde plus tard ça. Ça, ça se recorde, allez oh, je peux de Attack short gain ah. C'est complètement abusé En fait plus je bois d'alcool plus je tombe sur des parties sympas en fait je sais pas si elle peut y avoir un lien, mais je pense pas qu'ils repasse short les mecs. Ça va être du B. Long, tout Il y a deux langues Bon, bah, elle est longue. Ouais, je l'ai déjà Oh ah, il y a un, un Spoontero encore. Sérieux Ouais, il y en a deux qui campaient Spoontero. BG C'est ça quand t'es un PGM j'ai presque envie de marquer dans le chat nice Momo nice. Hack. Oh yes! Je hack, je hack à la col, mon gars! Ah, je ouf! <rire> et sinon, il moi, t'es quel rang euh, sur CS, toi? Sur TS? Sur, CS! Sur CS. Ah, Bien joué! Euh... Ouais. On s'en bat les couilles, on va où la short? Merci. ok. Ouais, short. Quelqu'un a smoke ou pas là? Non, tu te démerdes. <rire> à un bon, moment, il est vénère Quand tu Mais tu non, tu mais, tu mais je... je... Tout le temps, mais je l'avais ouais, calme ouais, ouais. Pour me concentrer, et là, ça ne parler, ça me gaffe. Tout le temps. Oh, bah, je dis plus rien. Mais non, mais c'est pas toi. C'est moi. Mais qui C'est Carrie, là, il fait, il fait que de la merde, il fait buter par... C'est normal, parce qu'en même temps, il faut son stream, là. Tu parler de Max L'autre brawler te donne beaucoup de brawlers à part Max. Il est littar, j'en je comprends. Ah, je suis blanc, chope. Chope, chope, chope. Chope, chope, chope. Euh, Mais putain, elle est toujours longue. Long, pillon. Hein. Ah non, non long. Non, mais bah ouais, Mais FPS comme ça là. Ah bah c'est cool, au moins on n'aura pas trop d'écart de niveau. On est tous euh Vous l'avez vu ça ou pas Silver Elite, non on a rien vu. La tête que je l'ai mis en sautant Non, euh, on a rien vu. Oh, Mais Attends tu mens à mon avis. Max a vu quelque chose Tu oh. ah, T'as deux étoiles quand même. T'es dernier avec deux étoiles mec, c'est abusé. Ouais. Euh... Oh, là, j'en ai marre de ce score de merde. Oh là. là. Yannou go, désinstalle CS go. Pouf, ça <rire> Ah non, C'est comme merde. Ah d'accord, ok, oui, non. Mais... <coughs> je mérite pas mon argent, mon argent 3. Mais si... largement. mais met... là, là, franchement, on joue pas... Enfin, si, je remarque, là c'était des argent 3, mais alors mais de m'en aller. quoi. Enfin, on verra à la fin, faut qu'on regarde. Non, Un box. C'est la dilongue, non Ouais, c'est ça. Yes. Here we go guys. Hein J'ai même pas tiré une balle. Here we go, guys.